Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon Napoleon Hill en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui était Napoleon Hill et enfin les 10 règles d'or de Napoleon Hill. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Alors qui je suis Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui était Napoleon Hill Napoleon Hill était né le 26 octobre 1883 et est mort le 8 novembre 1970. C'était un auteur américain sur le développement personnel et son œuvre la plus célèbre est, et j'imagine que tu le sais, Réfléchissez et devenir riche connu aussi sous le titre « Penser et devenir riche ». Un des livres qui se sont le mieux vendus de l'histoire, avec près de 60 millions de livres vendus. Dans ses livres, Napoleon Hill traite du pouvoir de l'esprit et du rôle que jouent les croyances dans notre succès personnel. Napoleon Hill est notamment connu pour avoir déclaré « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ».« Plus malin que le diable » est un livre qu'il a écrit en 1938, un an après « Réfléchissez et devenez riche ». Il a attendu 73 ans avant d'être publié par la fondation qui porte son nom et qu'il avait créé, Napoleon Hill. Bref, tu l'as compris, Napoleon Hill est une personne qui a étudié les personnes qui avaient du succès aux États-Unis au cours eh bien, du 19e et 20e siècle pour savoir quels étaient les facteurs clés qui permettaient. Il a notamment observé que les croyances la réflexion qu'on peut avoir sur les choses, la, le pouvoir de l'esprit avait vraiment un acte, une puissance. Et il en a fait des livres pour traverser cette pensée, puisqu'il naturellement il a réussi en utilisant les différentes clés. En maintenant voir ces dix règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or qu'observe Napoléon Hill d'après ces observations des personnes qui ont réussi, c'est d'avoir un but précis. Et je me permets de te poser cette question aujourd'hui, quel est le but précis pour toi de, par exemple, regarder ces vidéos Quel est le but précis aujourd'hui pour toi, en ta vie Quelle est l'action, l'importance que tu dois mettre en place dès maintenant Le but précis va déjà permettre à ton cerveau de structurer la réflexion et les étapes qui sont nécessaires pour atteindre ce but. Deuxième règle d'or, c'est s'entendre paisiblement avec les autres. Les autres sont différents de toi, ils n'ont pas la perception, la même histoire que toi, et pourtant tu dois composer avec une multitude de personnes qui sont autour de toi. Et c'est l'une des règles d'or qu'a observé aussi Napoléon Hill, c'est que l'entente qu'on peut avoir, la concilience qu'on va avoir avec les personnes que l'on rencontre, est un, un, un aspect important, un ingrédient important du succès. Troisième Règle d'or, c'est de croire. On l'a vu en début de cette vidéo, de ce préambule, que la pensée était quelque chose qui se, était vraiment important dans le processus d'action et de réalisation. Toute action que tu as réalisée dans ta vie, comme celle de cliquer sur cette vidéo, eh bien, a, été, a été faite après une pensée. C'est-à-dire que tu as appuyé sur cette vidéo après avoir pensé euh, à le faire. Donc, toute croyance c'est possible pour toi de cliquer sur cette vidéo par exemple te permet eh bien de lancer une action et c'est la même chose si tu crois que ce que tu as envie de faire aujourd'hui dans ta vie est vraiment possible tu vas pouvoir te mettre en action quatrième règle d'or c'est votre seule limite eh ben c'est vous même finalement parce que quand on rentre dans cette croyance d'imaginer que tout ce qu'on va penser vraiment possible au fond de nous et qu'on va devenir passionné par ce qui nous motive finalement, et qui nous semble absolument possible pour nous, eh bien, c'est la limite qui va être nous-mêmes, ça va être cette capacité à ne pas imaginer ce que l'on souhaite, ou à ne pas finalement penser possible quelque chose qui le serait si on le pensait absolument possible. Cinquième règle d'or, c'est de passer à l'action. Les pensées, c'est très bien, être convaincu de quelque chose, c'est très bien. Par exemple, imaginez qu'on va gagner 10 000 euros par mois jusqu'à la fin de ses jours, c'est très bien, mais si tu ne passes absolument pas l'action, il va rien se passer. Ton compte en banque n'aura pas des virements positifs et il n'y aura que toujours des virements négatifs pour payer éventuellement la nourriture que tu as besoin pour manger ou pour payer les mensualités ou les factures que tu as à payer. Sixième règle d'or, c'est d'améliorer votre personnalité. L'une des clés de succès finalement, pour la réussite, euh, comme l'explique Napoléon Hill, c'est de l'amélioration continue de la personnalité. Travailler plus dur sur qui nous sommes plutôt que, travailler, euh, que sur son travail finalement. C'est se dire, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas correspondu à ce que je veux devenir Et pour avoir des choses qu'on n'a jamais eues, il faut devenir une personne que nous avons jamais été. Parce que si nous continuons à être la personne que nous sommes aujourd'hui, nous continuerons à avoir les mêmes résultats que nous avons aujourd'hui, qu'ils nous soient satisfaisants ou qu'ils ne le sont Septième règle d'or, c'est créer, reconnaître et exploiter les opportunités. Ce qui nous fait avancer, c'est notamment les opportunités qu'on va déceler, observer, découvrir au cours de notre, de notre passage. Et c'est l'une des euh, facteurs clés de succès, c'est de les créer, converser, parler d'une ambition pour avoir des opportunités, les reconnaître, savoir euh, voir les opportunités dans les environnements dans lesquels on se trouve par rapport à ce qui se passe, et les exploiter, c'est savoir les saisir quand elles nous paraissent être à notre avantage ou quand on sait qu'on va en tirer un bénéfice personnel, car c'est quand même ce qu'on fait tous, c'est choisir un bénéfice personnel dans une situation donnée. Huitième règle d'or, c'est le succès doit être planifié. Il y a différentes étapes par rapport aux objectifs que tu veux avoir. Par exemple, si tu veux construire une famille, il va y avoir naturellement la rencontre de la personne avec qui tu vas construire cette famille. Il va y avoir après la naissance des personnes qui vont constituer ta famille. Il va y avoir aussi la capacité à pouvoir en être responsable tant sur le plan de l'éducation que sur le plan de l'investissement financier pour pouvoir les aider eh bien, à subvenir à leurs besoins en éducation, en, en vêtements, en voilà divertissement par rapport à tout ça. Neuvième règle d'or, c'est déplacez déplaciez-vous avec courage et détermination ». Votre personnalité doit aussi transpirer physiquement, visuellement, et bien une détermination, une, un courage certain par rapport aux actions que vous menez. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est « concevoir, croire et atteindre ». C'est finalement les personnes qui ont réussi et qui ont étudié au cours de sa vie Napoleon Hill, concevaient leurs idées, apprenaient à avoir de nouvelles idées sur l'issue de ce qu'il faisait ou de la vie qu'ils voulait avoir croyaient fermement que c'était possible pour eux et atteignaient cet objectif parce que qu'ils agissaient pour atteindre enfin cet objectif. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on passe à la dernière slide, je voulais te poser cette question pour te permettre eh bien d'en tirer un bénéfice. Que retiens-tu de cette vidéo Dis-le-moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on aille plus loin. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite dès maintenant à télécharger dans la description 7 secrets pour progresser dans ta vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.